Vous tenez ici là? Merde! Chargé 64. Pas de replier, pas de supplier Tenez Si vous la vous là. là, la façon de lever campé, même si la police a continué à faire quelques opérations, mais ça n'a pas suffi pour quantité de qu'a qui fait sous-fille sous jeunes garçons qui a continué la bataille entre l'autre et à marcher exposés à l'agent chaque jour. Bon, dieu mettez et ça a qui sauté dans la population haïtienne par rapport à la violence qui a multiplié chaque jour. Bon, dieu mettez bienvenue. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous sur réseau information il va faire vous présenter un pile point qui va le dans nouvel la nouvelle là pour jodie la police annoncé sur page officielle yo, plusieurs opérations à faire pendant y a mettre en bas plusieurs chefs gang même si on annoncé gagner 4 dans l'équipe la photo qui en bas nous connaît pendant week-end ça tout équipe ça tape essayer mettre en bas du fait yon chat blindé la police possédée. mais so cependant il fait qu'on est gagne quatre dans l'équipe base gang qui pourquoi il est là en bas Commissariat saint il et la justice a des a essayé de me voir, mais moyen. m'a répond à une question et puis porter plus d'explications sur la violence y a fait sous population. De l'autre côté, violence sous mesdames, yo, continue, la kayo, a continué. plusieurs monde pas pas quitter la caillou à Kazak, violence bandit, pas suspend frappé et puis dans Air, c'est l'équipe gelef la frappé côté qu'empêser décider pour le camper en face barbecue Gola Perez, an, dan, kominote, nou, mesdames, an, pilpun, nouvel, la en dans communauté nous. Mesdames et messieurs, en pile point la nouvelle là pour déconnecter ensemble avec nous ou pour attendre toute informations. Dans bonne gentillaminité et si vous pouvez faire ça, songez à abonner ensemble avec nous. N'a toujours informé sur nouvelle actualité politique dans pays qui la police le non citoyen la police La police interpelle pour présumer enlèvement contre son assassinat. Voilà, mais, mais et, pour contre et puis en association avec Gang Canarin et puis 5 secondes rejoignent un Gang qui gagne en tête ainsi connu qui a popéré dans la fiteur à Kamo d'Haïti deuxième chef Gang Saat, été également impliqué dans un braquage sous livret à usage localité Tirobu Chavan Canarin présentement Goutier Adler, en gade de dans suite judiciaire, nécessaire. question, ça, après un la police nationale d'Haïti posait la patte sur trois. Membre groupe gang Lafito, mais Nexao, c'est Agent Andy Hudmolo S2 qui était détaché là, qui a arrêté Al Fouquet Nexayo, sont certains des Duperval Sonnel, des collines Moïse à Alexis. Jeudi qui était 9 mars 2023, pour présumer l'implication next-aud dans divers criminels qui ont fait dans la zone canard, Lafito Titanien. Notamment, on a massacre, ça qui était fait dans ce matin dans l'année 2022 passée. Dans hein, la commune Cabaret. Mais ma groupe gang, la Fito a été J'ai par marqué. caisse, je ainsi connu. TCI, au 5 secondes, après c'est la police a fait qu'on a quitté la place de M.C. comme chef dans la zone ça, et <inaudible> qui est tout allié de NEXA qui fait partie du groupe gang, n'a pas de problème dans la zone cité, et zone sous là, d'après, éléments, d'information qui dit beaucoup côté, autorités et policiers. Je prends que NEXA m'a la patte sur le pasteur Adonis Joseph. Pasteur Adonis Joseph Deve dit l'église que les mêmes, les responsables que dirigé, so la diriger sous la lutte que là il a posé la patte sur so pasteur Adonis uh, Joseph Calvin avec uh, détail concernant information ça so et vous bon, me dit bien c'est pas premier de uh, kidnapping que nèg a fait sur so des responsables uh, l'église uh, surtout dans cette ville port Port-au-Prince donc, elle vient avec, euh, information, sur ça. Côté là, hier après, y matin, non, on dit, monde était capable d'assister, comme un exam il même, you tape, on dit, euh, kidnapper, pasteur Adonis Joseph. Pasteur Adonis Joseph, responsable de l'église, euh, de Dieu, l'a lu. et même dit kidnapper, a matin, on parce que les, devant rentrer l'église, non? Et l'église a été trouvée entre direction immigration et paquet porte-presse qui n'y de quoi Ça veut dire entre des espaces, des institutions, ça que l'église a les mêmes les trouver sur l'information qui arrive et joigne différents médias. Mais pasteur a même qui était déjà en dire qu'ils sont machines, service à l'État, selon l'information, et, et, et, et, qui et, scène et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, Joseph et, et, Rappeler que j'en ai dit c'est pas premier Zak qui a que Négue a fait sous deux responsables responsable l'église ou bien des fidèles différentes assemblées n'importe prince On va aller bien rapide dans la question. Information, arrestation, la police fait si qui a victime kidnappé de l'autre côté. autorité policière qui a annoncé arrestation missionnaire, ni pradel innocent, cousin chef gang vite l'homme innocent. Policier missionné près pradel innocent, cousin chef gang vite l'homme innocent la police a appréhendé le vendredi dimanche là dans l'éogane pour affiliation à gang agent de qui étaient affecté dans ce intervention métier surmettre leur dossier, qui était en situation abandonnée depuis plusieurs mois. La direction centrale police et judiciaire tape Cherchil, a euh, été sous sa inspection générale police nationale tape Cherchil. Tout missionné près des innocents euh, transféré dans DCPJ pour être euh, capable d'entendre opération tornade ayant poursuivi dans l'idée pour capable continuer à faiblir et pire les bandes criminelles vite l'homme loin à diriger selon communiqué PNH à été dehors na trois membres la fito que la police a arrêté là détachement UDMO l'OSA qui est procédé à l'arrestation là trois individus on parlé de Sonel Décoline Mouise avec Billy Alexis, jeudi qui était 9 mars 2023 Pour présumer l'application dans mon ensemble de ZAC Criminel qui a fait dans la zone Canaran, Lafito titanien notamment ma sac qui était fait dans sousmat là Comme une cabaret, que n'a pas doit fait la donne matin gang Lafito qui a dirigé par ma Ainsi connu placé par 5 iso-6 secondes qui était placé Monsieur dans la zone Mais trois individus qui étaient placé en garde à vue D'après le sac qui était côté contre pour euh, suite judiciaire. En quoi, j'en dis, -en là, monsieur R.L.A., un citoyen trois c'est exactement un dit supervalsionnels, des colis Moïse, à Kabil et Alexis, que la police a arrêté, et jeudi 9 mars, non, pour présumer l'implication dans divers actes criminels, la d'Ilda d'Ildalea, qui est offert dans une canne la, la phyto-titanienne, notamment massacre, qui qui été faite dans l'année 2022 passé, dans la commune cabaret, nexaïos, surtout, Mackes, ma question, lui-même, c'est à ISO, cinq secondes, après ça, la police fait qu'on est quitté à le placer, monsieur, comme, Chef, dans zone, nous venir avec plus détails sur si ça, avec un que nous pouvons fait Nous pouvons un avec un question Pascal, sur question ça. Et nous avec un détail concernant attaque fait sous prise civile mesdames et messieurs dans côté la police a territoire posté mais pas dire trop gars que ça dit pas dire victime et dans ça la police euh, bien policiers qui étaient sous posté territoire posté jusqu'à ce que devienne renfort pour combattre une situation ça d'après ça qui dit bah, mon côté force l'audio n'a toujours été une question arrestation ge, la police qui interpeller un membre gang qui gène la tête ma caisse Gouttiadley alias John en, ben, détachement 2 deux le vendredi dimanche pour présumer implication dans enlèvement contre rançon assassinat vol à main armée pour contre et puis il fait tour en association avec gang Canara. et puis 5 secondes il était rejoindre gang qui gagne en tête l'imcaise un ainsi connu qui a opéré la fuite à Kamoun d'Haïti gotiade Adler, deuxième chef gang ça également impliqué dans zac braquage sous citoyen usagé, localité Tirobu, Chavane, Canara, présentement Gautier Adlène, avionat de suite judiciaire nécessaire, yo. Voilà, j'ai dit là, individu a été attaqué samedi, que t'es exactement 11 mars 2023, prison civile, poufam pour na kabaret, a qui quitté résisté pendant plusieurs étangs, jusqu'à ce qui arrive j'ai une renfort pour kakouride bandio, mais police qui t'a pas, andi, partage information ça dans l'anonymat, fait qu'on a résisté pendant trois temps et on euh, dit que yo pas gagnant, on dit victime dans canyon jusqu'à ce qu'il ait te obligé courir, on dit courir des di yo et puis renforcer vin, pote ba yo et puis euh, situation li même te vingt tounes, nan normalité là, il faut qu'on ait pas gagné victime, nan pas gagné victime nan kan yo, et pas gagnant, on dit di, mesdames qui sont victime victimes dans la prison, c'est que tout bagage sous contrôle, ben mais yo croit que si que la police a pas renforcé présence assez nan espace de prison civile, mesdames yo là, merci en moment si tu es capable de battre très compliqué. Parce que je rappelé que l'examen, c'est pas la première fois qu'on fait attaque sous prison civile, mesdames et messieurs. Je rappelle dans dernière attaque qui a été faite sous prison civile, mesdames et messieurs, a été attaqué sur le type de titan et on a été composé de secteurs de type de titan ça qui était victime. il Et je rappelle que tout est pris mesdames qui étaient sauvées sauvés dans l'attaque qui a été faite sur le type prison civile, mesdames et messieurs. Je rappelle première j'ai fait un fois un examen avec prison civile, mesdames et messieurs. Dans l'AKA, nous prenons avec la question de qui est pour la bataille déclenchée. En Nég, Andy, Geneva, en famille et Ali, avec Bandi, Andy, Soubela, Evo et Babela, nous avons parlé de Kempes, que RNDH lui-même a présenté un rapport, un rapport bilan partiel, par rapport avec un témoignage diverses familles victimes, selon RNDH, nous avons parlé de 70 mounons. On déjà perdu la vie en bas de de balle, cap Goumen, dans la zone bilaire, la nationale de Cap-Défendre, on mounio consigné à Andy mettez chercher information, documenter davantage sur l'événement Andy Bata qui déclenchait entre différents groupes armés en bas depuis fin mois février 2023. Côté que Nakati Bélair, Nazon, Badel, côté à partir du témoignage proche victime, dans y enquête terrain que René lui même rivé le fait qu'on que 70 personnes qui ont e perdu la vie dans le cadre de conflits armés qui existait entre différents groupes armés, je ne sais pas groupe GNF a e informé et a ensemble avec l'équipe M. Kempertio. Selon le rapport puis Espérance exécutive RKDH, l'espérance, l'équipe cadre interview accordée avec différents médias. Persistance, question que ke journalistes Posé avec Pierre Spérous les fait qu'on est groupe criminel qui les crache différents c'est en ce directeur général ministère inter collectivités territoriales fédéral mon qui t'est metti camper en dit groupe criminel ça pour ta planifier attaque armée contre un citoyens qui vivre dans quartier avec l'autre quartier qui environnent. environné, selon ça qui dit beaucoup de es, Pierre-Espérance, il fait qu est que, ben, cap diriger groupe uh, Crash et c'est Kempes uh, Sanon, monsieur, qui c'est allié chef gang uh, Iso 6 sec secondes dans le village de Dieu, et puis c'est allié tout il a pris, d'après ça qui dit beaucoup de euh, Pierre-Espérance, qui est fait qu'on que c'était Andy dit qui était le campé pour aider le bataille contre un ensemble de groupes résistance, un ensemble de groupes qui ont fait de mouvement de protestation contre un ancien président Jovenel Moïse up d'après, ça qui dit, bon côté, Pierre Espérance, mais face à avec situation ça, Pierre Espérance, défensez-vous encore demander avec autorité concernée, dirigeant l'État, pour prendre bon jeu disposition, pour garder comment que, y'a permettre que la paix établie dans le centre-ville, surtout dans la zone Badel-Massolino, pour empêcher que mes populations continuent victimes en babal, nek dans différentes localités ici, là, yo. N'a pas continué avec, information, nous connais hier, hier, 12 mars fait de années depuis plusieurs agents SWAT qui ont perdu la vie le cadre opération village de Dieu a pour capable marqué date ça 21 mai une cérémonie religieuse qui était organisée pour honorer mémoire cinq policiers SWAT qui ont été assassinés en en fonction 12 mars 2021 dans quartier village de Dieu yo mes yo mes étaient chantés Ayedi marchant à quartier général, soit là qui trouvait l'acclamation directeur général PNH à Lb à Kabombe vos commandements et assisté à casser moniridis je ça qui était organisé pour capable commémorer mes mois policiers qui est entré désormais dans le panthéon côté nom lui a, a, a reposé et tout mon côté nom malgré un tout le monde qui sacrifié yo a reposé qui a distingué yo à travers bravou et puis sans engagement yo malgré et e, e, e, malgré pleurs et puis sentiment de désolation. La date à 12 mars l'a évoqué dans la conscience collective, l'idée sous source d'inspiration pour méditer, renforcer, esprit, corps et puis travail sans relâche pour mettre un terme définitif à la barbarie. Tout un groupe armé qui voulait à tout prix dicter loi. C'est ça qui non le cadre de coordination, de presse, sacrée publique, la police nationale d'Haïti. a mettait des la dans commémoration 12 mars à 2023. Pendant eh. qu'on a rappelé, nous avons 5 policiers, puisque c'était Jean Swat agent Boyd, c'est Georges Renoir Vivender, Desiluissa Whistler, Eugène Stanley, Ariel Poulard Luc Luc et Tout le monde connaît ce nom animal. C'était cinq Monsieur Sayo, qui était basés dans le cadre d'opération Sakital Menin, un de deux villages de Dieu. n'a rappelé, c'était la date qui était 12 mars 2021. Et opération ça nous connaît qu'elle était capable de gagner, puisque l'été pour aller la vie 5 policiers, ça y encore. Georges Renoir-Vivender, des élus Eugène Stanley, Ariel Poulac, Luc de Pierre, n'a pas rappelé tous monsieur qui étaient dans ces métiers différents et ont été saisis en et ont été comme mitraillette, nous qu'une mosquée dans un ex jusqu'à présent. Et même Famille, 5 policiers, ça y pas de jambe et de joints de cadavres. Alors, corps, corps, policiers, ça y est, frère Petitio, pour être enterré et nous <marrer> pour sont gés qui valaient en pile en pile qui, qui était fait à l'époque nous songeaient te Joseph Jouf qui était payé nous songeaient qui était à visiter et monsieur eh, Andy dit Damio dans le cas lieu à Jean Soit tout ça une conné qui valait qui était et était en ensemble de police qui était mobilisé qui était descendu dans DDO de masse nous songeaient qui étaient décidés encore pour, pour téal mais une opération c'était un véritable c'est une journée noire pour la police. Hein? et c'est en journée dès tout peuple haïtien les youtab en uh, dit après une nouvelle ça puisque les apprenants soit ces cordes lits ça pigot unité spécialisée qui gagne dans pays même à travers le monde leur dit soit c'est une unité à travers le monde et les apprenants qui façon que dinet exam en de village de Dieu t'es immédié cadavre c'est va en police sa, yo, et ça y et en pleine réaction tape sorti beaucoup de différents en un di, unité soit à travers le monde pour te condamner ça arriver, de l'année après la police continue à victime et même plus mal que possible pendant que avons appelé récemment là, dans cours court dans euh, date qui était 25 à 26 janvier passé à avons ça vient la vie 6 policiers ne songe ça bien avant ça même nous songe là tout dans Métivier nèg tous les trois 3 policiers et, et puis nous donc, nous avons disparaitte qui donc n'a avant même ça toujours nous avons gagné deux policiers qui mouri par rapport à que nous avons avec nèg qui fait sur qui donc en dit de l'année après situation presque pas changer il vient plus compliqué côté nèg armé continuer à prendre en police pour sibio dans soit opération ou bien intervention ou bien dans façon que eux même opéré dans la rian nous prenons avec un reportage ça collaborateur nous jean philippe Massien réalisé toujours sous question insécurité des femmes d'Haïti qui mettaient sous pied un centre, qui femmes qui ont quitté Kayo à cause de la gang. Certains là de limite les limites, a ben qui c'est trois mois. C'est pour Adeline, Bandi qui a besoin de support, un reportage, Jean-Philippe Masséa. Maman 8 petites, c'est Adeline c'est maman 8 petites. Bandi poussé deux dans le canard, depuis plus passé un mois. Après, au y a été fini attaquer Kayo dans zone la zone. Depuis date là, la vive ensemble. Notre organisation, et fiche des femmes, mettez sous pied. tout ça un Adeline obligé de quitter qui pas continué à pour tout le temps. ça a victimes qui ont été prises pour la société. problème, c'est que je suis de bergements parce qu'il est arrivé. Je suis obligé de demander à quel que soit le monde, le monde qui a Il y qui par comment a faire, parce que compliqué, Parce que je ne sais pas si c'est bon Dieu. un que Effectivement, l'organisation Refuge des femmes d'Haïti a supporté le depuis date. là. centre pas bel par rapport à la quantité de personnes gens qui viennent pour un plus pour le d'après le président Refaïtia Novia Augustin. Mais avec 8 personnes, c'est vraiment difficile pour nous parce que nous avons une capacité de 25 personnes, pour seul qui viennent 9 personnes, nous avons une limite de personnes pour rentrer dans le Jusqu'à présent, nous avons presque 30 à 45 jours dans le Nous pas comme si nous Vraiment dépassé par les événements, nous t'en vraiment si la petite est là, il faut jouer à nos côtés, qui garantit bien sûr que y aller avec monde. Santé ça, -sa, qui n'a pas de grosse capacité, recevoir femmes victimes de violences dans diverses quartiers dans Port-au-Prince pendant seulement trois mois. Je n'ai à mesure, de forcer ce plan parce que nous avons trois demandes que nous n'avons pas à supporter. Nous avons essayé de regarder pour nous, comment nous sommes capables de faire ce plan plus large pour nous, mm -hmm. pour nous recevoir mieux mm -hmm. mieux. Dans le centre d'hébergement, nous hébergeons mieux de 3 à 90 jours, nous allons manger deux fois par jour, mais jusqu'à présent, c'est service ça que nous allons et mais au fur et à mesure on a d'autres services comme prise en charge, mais les gens qui ont eu victime de violence, nous faisons référence à des gestion et la pour pour faire prise en charge. Ref Haïti obligé obligé adresse centre l'adresse centre secret pour éviter cet incident. L'organisation a déjà un mauvais souvenir quelqu'un qui passait dans ce centre. Ils recevront les victimes seulement sous référence. Déjà, ce centre est tout nouveau. Nous avons eu une fille qui est venue dans ce centre, qui a dit que les victimes nous hébergez après deux ou trois semaines. Vous avez eu levé. De la toute par la qui est à y aller avec eux. Ça veut dire que nous avons des mesures que nous prenons pour éviter genre de situation. Ça a reproduit. Nous ne sommes pas mis en centre public pour n'importe qui nous parvenir parce que nous avons un côté hébergé et nous avons un côté qui a subi violence. Nous prenons un pilote pour que tout le monde qui est vraiment dans le besoin qui ait un excès. Dans le niveau que nou nou nous sommes capables, nous avons de compatibiliser. Est-ce que nous recevons Moun Belé, Solino, qui a fait face à toute qualité, difficulté dans le dernier jour Nous travaillons en pile avec l'équipe de la zone. Yo. Nous essayons au maximum de recevoir Moun que nous sommes capables, dans le niveau que nous sommes capables. Même Jean-Médinois, demandons en pile, en okay? pile parce que les bandes qui entrent dans la zone, ce n'est pas 50 personnes, pas 60 personnes qui ont quitté Kayo, et sans refus des femmes lui-même, il n'y a pas plus de 25 personnes. Donc, déjà, nous avons une capacité pour nous accueillir, nous vraiment limité, parce que nous n'avons pas capable mon nous mettre au pile sous pile. Nous, moteur, nous avons Lemaurin, tomé, gens pour nous mettre, nous avons gens pour nous servir avec Adeline Lemouren une famille plus l'autre monde qui chaque jour a couru quitter Caillou à cause de gang. Selon Yem, il y a plus de 3000 monde qui ont abandonné Caillou entre Bélé, belles l'île Delma 24 dans le dernier jour ça y a Il ne peut même pas parler des l'autre qui quitté Caillou dans le Fonjac, mais il y a la boule ou l'autre il a trié. situation ça la cause, personne, presque pas compte qui qu'on a habité dans le au prince Si couloir qui quitté, il Prischamkay monté 17 routes et puis en 20, en bas, j'ai l'autorité qui m'a dit préparer une pito pour nous défendre tête. A nous Les gangs nou. le gang ont la caille. Jean-Philippe Masséan, Radio Mika. Merci si en pile, Jean-Philippe Masséan, qui est même pour le reportage Sila. Côté situation, sociale, est très compliquée pour appeler le monde, appeler plus victimes dans différentes, localités, jeudi, hein. Côté Négak Zam, euh, même, pas six taïbanda taille pas théorisé population, Bien, j'en ai déjà dit le titre, journal, là Déjà, ai partagé là avec nous tout, dans premier parti, journal, Côté réseau national, Cap Défendre, droit, selon responsable, qui s'est Pierre interviewé avec, média en ligne, Haïti Pro, qui, lit. Parlez, concernant bataille, ça qui déclenche entre différents groupes armés dans la zone de Babelère. Roubelle Babelère, dans la zone Solino, toute zone ça honnête qui apprenait deux moments très difficiles à cause groupe gang Kaboumen Genève en famille et allié avec groupe gang que Kempes a dirigé mais selon Pierre Espérance il fait qu'on est bataille ça qui est déclenché depuis en fin de mois février 2023 et il a parlé de 28 février 27 février 2023 il fait qu'on est bataille ça déjà la cause pour plus petit que 70 mon qui est perdu la vie selon ça qui dit beaucoup côté directeur exécutif Pierre Espéras, à Pierre Espérance le cadre avec Juna et uh, Haïti Info Pro, mais Pierre espérance uh, qui est fait qu'on est en bataille ça, Un certain de Kempessa non, qui l'est même, c'est Ali, Chef Gang Izoa, qui pris, mais qui s'appelait uh, ça, ça tout le bon parti dans à la Kabouka de Koubal avec uh, M. Genève, en famille et Ali, qui est à diriger, mais non, ça ça, puis espérance, uh, mandé avec autorité concernée, surtout la police pour y prendre bon disposition, pour permettre que la paix est dans différentes localité, ça y est, j'en ai dit, l'an, bel solino, delma, 18, delma, 24, h euh, bah, bel air, zone, euh, ça oui, Saint-Martin, ou, parce que je dis, la situation elle, peut être très compliquée, pendant le rappeler, c'est pas première fois, bataille. Abdi Klancher, groupe armé Arméo et qui toujours la cause en pile monde perdit la vieau. D'après Essa Kedir, de bon côté des doit jumeler -si. un Indien qui parlait pour Pipiti ou 70 monde qui a perdu la vieau dans quatre batailles ça, depuis. Elle -de déclanchée en fin mois février 2023. Nous avons euh, poursuivi avec information à profiter des reportages, ça nous Jean-Philippe Massin a réalisé avec euh, Yohéchantillon par rapport avec un euh, monde qui a prouvé quitter quartier qui gain eh, gueu entre uh, bandes armées. nous a pas contigué organisation femmes engagées qui porter solidarité les femmes victimes Belais souligne et la trier côté les distribuer kits alimentaires kits hygiéniques et puis de l'eau bail femmes occasion pour les responsable organisation Yveline Antenor lancer un appel nous avons choisi sous de qui Nous avons choisi commémorer chaque année honorer des femmes qui travaillent dans la société haïtienne. Mais nous avons descendu plutôt vers qui Nous avons regardé qui victimes Mesdames et Messieurs, nous venons partager ça avec vous pour nous dire que nous croyons que le pays a changé, pour nous dire que nous prenons force, prenons courage et nous sommes Haïti. pas ne jamais quitter en bas parce que nous croyons en tout nous sommes femmes, nous croyons en femmes et nous gardons l'homme aux victimes. Nous-mêmes, nous même femmes engagées c'est nous qui victimes. Près de 1 000 femmes, parce que vraiment, nous n'avons pas assez de moyens pour nous dire de couvrir tous les côtés. Mais nous disons, monde femmes victimes, nous, victime. nous pensons avec eux, on a privé sur eux. Mais nous commençons là, et nous avons 1 ,000 femmes qui recevoir kit alimentaire, hygiénique, avec eux, de l'eau tout, que nous partageons avec eux. Oui, femmes engagées, et nous ne pouvons pas bouquer 10 minutes. ministre Michel merci. Pour tout coûte mel toujours ba non depuis nous final idée li en monsieur tant temps pris s'ouple et convention déclaration universelle droit de l'homme dit que faut que nous tous doit vivre dans société pour nous faire un pays marcher nous connaissons des fois le pays il a gain trouble politique a gain taxe mesdames yo vous demande, monsieur suspend violer droit droits mesdames. Parce que nous avons gardé notre quartier populaire là yo et nous attendons nous-mêmes à m'engager que nous prenions le procès des cliniques mobiles pour mesdames. Et là, les viols, les viols, les collectifs, ils ne prenaient ni devant ni derrière. Nous disons, mesdames, messieurs, suspendons faire violence sur mesdames. Parce que pour payer avant, c'est vrai, côté nous voulons payer c'est pour nous toutes marcher main en main, côte à côte pour nous avancer avec eux. Gaiens, un député des huis à qui pas caché inquiétude par rapport à cas de menace sécurité à Captaïbanda dans la société ici dans dernier temps. Silaio, un parlementaire, critiqué notre ministère justice à cas sécurité publique là qui m'a dit contre contrecaré action gangio des Huis-à-Déronettes rappelé gouvernement que pas cas faire élection sans problème insécurité sécurité les même n'est pas résoudre. Pour qui est élection ça y est prêt à le faire si tout le monde fait mourir ou bien qui déveillant ces questions. Un député des Huis-à-Déronettes lui souhaitait tout secteur, mettez tête ensemble pour nous accords sous insécurité à cap à ronger peuple haïtiens. En côté de l'USA, de l'honnête, dans le micro, Jean-Philippe Marseille. Face à mon insécurité, dans le pays, dans le dernier temps, nous remarquons que les gangs, jouent plus, nous plus, nous plus plus. Ça montre que toute bagarre hors contrôle et l'état bocalté par la fait des aveux notamment notre ministère de la justice qui dit c'est ces populations population qui pourra responsabilité qui pour faire légitime défense les montrer que ça sont à que le gouvernement fait que les impuissants, et l'État dit impuissant face à des entités internes et qui se dégagent. Parce que là, c'est au niveau de peur ou d'irresponsabilité de, de et bon côté, l'État. Et moi-même, dans le dernier et, moment de remontée à ça. et c'est pour ça que je dis, que Haïti fait un travail. Je me dis travail, me faut que l'État prend une responsabilité. E Pendant que vous mettez en place des éléments dans une institution qui n'existe pas, je vais faire de cassation et qu'il n'y a pas de décès puisque vous voulez faire élection. Nous n'avons pas qu'à faire élection sans nous pas pa de tranquillité. Nous n'avons pas qu'à faire élection pour des mouns. Oui, ça veut dire... Pour nous aller vers l'élection, il faut que nous en envie. Une population a mourir chaque jour. une population a parti chaque jour. jour. Est-ce que nous allons faire l'élection pour le territoire? A qui est-ce qu'on a fait l'élection? Pour qui est-ce qu'on a fait l'élection? C'est des questions que nous devons poser. Moi, je pense avant nous aller vers les élections, il faut nous battre pour nous sauvegarder la vie de Dans ce sens, je pense que je dis tout problème tout haïtien ni ça nan la presse ni ça gouvernement ni ça dans société civile ni ça université tout ça en Haïti tout ça à l'étranger nous seulement a un problème d'insécurité